Je continue à vous parler de, de pépinières, je continue à vous parler de plantes fruitières, je continue de vous parler de tout ça, bien sûr, sachant qu'en ce moment, on est en train de passer un petit peu à la seconde vitesse de la saison. Les périodes, effectivement, d'arrachage et de plantation arrivent. Pour ma part, il y a évidemment une part de préparation de commandes en plus, puisque je vais arracher pour préparer des commandes, vos commandes. Et donc j'ai tout un tas de choses à vous raconter, tout un tas de choses que j'ai en préparation. Je vais vous faire une petite liste, ce qui va vous permettre un petit peu de piocher dedans, de me dire quest ce qui vous intéresse en premier. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les tout premiers tipeurs de la chaîne. Euh, dorénavant, à la fin des vidéos, je mettrai le nom de tous les tipeurs, puisque ben, vous contribuez à la réussite, ou en tout cas pour l'instant à la continuité, de cette petite chaîne qui, je l'espère, grossira. En tout cas, euh, c'est ce que j'aimerais. Aujourd'hui, je vais vous lister un grand nombre de sujets que j'ai sous le coude et dont j'aimerais aborder avec vous pour vous les présenter. Ok, c'est parti Alors tout d'abord j'aimerais euh, parler avant tout aux planteurs, aux planteurs et aux planteuses, euh, aux arboriculteurs, aux arboricultrices euh, pour, voilà, histoire quand même que la chaîne ne soit pas réservée qu'aux pépiniéristes, euh, histoire d'aborder des sujets qui vont vous intéresser en tant que juste planteur, en tant que récolteur, en tant que transformateur, en tant que producteur de fruits notamment. Ok je vous les liste. Il y en a beaucoup, ça va vous donner un, des idées et vous me mettez ensuite en commentaire ce qui vous intéresse là-dedans. N'hésitez pas à mettre pause si ça va trop vite évidemment. J'aimerais vous parler un petit peu des espèces en lien avec le climat. Alors je parle notamment ici moi de la Bretagne, donc ça pourra aussi donner des tips de réflexion pour les pépiniéristes. Euh, mais vous qui êtes planteurs, notamment ici en Bretagne, j'aimerais aborder avec vous quelles espèces, pour quel climat, ok. Sachant qu'en Bretagne, on a quelques petits climats un petit peu euh, différents, notamment entre la, le bord de mer et les terres. Déjà, il y a des petits changements. Ensuite, on va parler des variétés. J'aimerais vous parler des variétés, notamment de pommiers et de petits fruits, en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. C'est les conseils que je donne à tous mes clients quand ils veulent choisir des pommes et donc j'aimerais l'aborder ici avec vous comme conseil vidéo pour vous aider à choisir. Bien sûr, je pourrais également aborder avec vous ce qu'on appelle les vieilles variétés, les variétés populaires, les variétés de pays, euh, les variétés qui sont entre guillemets du domaine public, c'est-à-dire libres de diffusion et de multiplication. Et si je m'adressais aux pépiniéristes, on pourrait rajouter à cela euh, la législation autour de ça. Je pense vous faire également une petite vidéo qui retrace un petit peu en détail, en tout cas pour vous donner les grandes lignes de ce que c'est que la vigueur d'une plante. Et notamment, assez pertinent, notamment pour un arbre greffé. Et donc pour bien faire la distinction entre des termes de vente et des termes réels de ce qu'est la plante. Okay un exemple, quand on vous parle de moyenne tige, ça ne veut absolument pas dire concrètement ce qu'est sa vigueur. Okay donc on, en revient, on y reviendra si ça vous intéresse. En tout cas, ça va être dans la liste des vidéos que je ferai hein, de toute façon à un moment donné. J'aimerais vous parler de la mise à fruit. La mise à fruit, c'est un sujet que j'aborde très régulièrement avec mes clients. Ils me demandent pourquoi leur arme ne met pas à fruit, alors que ça fait des années qu'ils l'ont planté, Et je leur, donne tout, je leur pose plein de questions et je leur donne des réponses qui sont la plupart du temps assez pertinentes, juste en posant un certain nombre de questions elles-mêmes ciblées et pertinentes. La deuxième chose, c'est que je donne également les conseils pour les petits fruits ou les, voilà, la plupart des buissons faisant du fruit. Et on, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points communs et notamment, on va voir que la taille est directement euh, liée ou en tout cas influence directement la production euh, derrière. Donc, euh, j'essaye la plupart du temps, en tout cas, de démystifier la taille euh, à mes clients. En ce qui concerne la taille, d'ailleurs, ce qui est important que mes clients comprennent, c'est que je leur vends des sions, donc des jeunes plans de 1 an, où tout est à faire. La plupart ont peur, ils pensent qu'avec une queue, ils vont s'en sortir mieux, c'est en général l'inverse, ils pensent... Puisqu'ils ont déjà une forme entre les mains, qu'ils vont devoir suivre, et ils n'ont absolument pas eu l'expérience de la commencer avant, donc en fait, ils n'ont même pas le temps d'apprendre comment gérer leur forme. Donc, j'ai envie de vous expliquer un petit peu la taille de formation ou les tailles de formation. Que je recommande à mes clients, et en tout cas les manières de les aborder de manière simple. Un point qui me semble également important, c'est quand on produit des fruits, c'est de savoir comment bien les cueillir au bon moment, comment faire en sorte d'ailleurs d'en avoir plus et qu'ils ne soient pas tout mangés par les oiseaux, par exemple, ou par les insectes, notamment les guêpes, les frelons, et j'en passe. Donc comment bien les cueillir et surtout être capable de bien les conserver, en tout cas ceux qui peuvent se conserver. Donc ça, tout ça, ça va dériver vers comment conseiller le client euh, vers une gamme cohérente chez lui. Euh, quand je dis une gamme, c'est un terme que je vais utiliser moi en tant que pépiniériste, mais pas, pas avec mes clients, mais c'est euh, leur proposer, en tout cas savoir ce qu'ils ont déjà dans leur jardin en gros, et leur proposer des choses pertinentes. Mon fer de lance à moi, c'est de faire en sorte que les gens aient des fruits dans leur jardin, avec tout ce que je propose dans ma gamme. Et donc évidemment, j'ai quelques petits trucs un petit peu euh, hors gamme, on va dire, ou qui sortent un peu de, de l'ordinaire et qui ne vont produire qu'une fois de temps en temps. Ces essences-là, quand on me les demande, je demande toujours, ou quasiment toujours, si les gens ont déjà la base. Ce ne sont pas seulement moi des arguments, c'est la raison d'être même de ma pépinière, c'est de proposer des choses qui marchent. Euh, ma gamme est construite entièrement là-dessus. Euh, je veux des choses qui marchent à proposer aux clients. la base. Un verger ici en Bretagne doit être composé au moins, au moins de 50% de pommes, sinon euh, on sait très bien qu'il y a des années où il n'y aurait rien, sinon. Alors figurez-vous, et comme je l'ai dit dans la vidéo Tipeee, je n'ai pas de limite. Ou en tout cas, elles sont très très loin, je ne les vois même pas moi-même la plupart du temps, sauf quand je les ai dépassées. <rire> Donc je continue mes listes. J'en avais sur un premier bout de papier, j'en ai sur un deuxième, j'en ai sur le téléphone. Bon, ce qui fait que ça va vous faire beaucoup de sujets de réflexion à, à me demander. Alors, toujours d'abord un petit peu plus le côté jardinier, planteur d'arbres, hein, qui va être également plein de points de... de... De, comment dire, de, de, de réflexion et surtout d'argumentation pour vous pépiniéristes ou futurs pépiniéristes. Je voudrais vous parler, donc ça c'est mes quatre grands critères de vente et de gamme, de l'intérêt d'avoir des jeunes plants. Donc revenir un petit peu en détail sur l'intérêt de faire des jeunes plants. Des jeunes plants quasiment non formés. Un sion pour un arbre, une touffe de trois branches, pour un petit fruit. Je voudrais revenir également sur l'intérêt de faire du racine nue. Vous l'avez vu cette année dans, dans, dans mon itinéraire technique et notamment les, les parties que je suis en train de, de, de changer pour essayer de les améliorer. J'ai fait du pot et justement ça va être un des sujets. Un petit retour un petit peu sur mes réussites et mes échecs. C'est plus intéressant de parler des échecs. Donc le racine nu a, a besoin, je le vois bien quand je discute avec les gens, a besoin de beaucoup d'explications, encore et encore. Donc je vais vous l'expliquer de retour. L'intérêt, alors là c'est vraiment un intérêt pour moi de gamme, donc c'est les arguments que moi j'ai pour défendre entre guillemets ma gamme, ça n'empêche pas que ce, euh, ce n'est pas, euh, comment dire, euh, à contre-courant avec ce, que, ce qui serait opposé, euh, c'est un complément. Okay donc c'est l'intérêt d'avoir des petits fruitiers chez soi, que ce soit des petits fruits, cassis, grosailles, etc., des grimpants, donc toutes les formes buissonnantes de petits fruits, et également des arbres de petite taille, petite vigueur, moyenne vigueur. Dans certains contextes, dans certaines situations, dans plein de situations, on va préférer avoir des petits fruitiers. Ce qui n'enlève pas l'intérêt d'en avoir également des grands. Qu'on s'entende bien, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas avoir de grands, bien au contraire. Euh, en fait, l'intérêt est d'avoir les deux, en fait. Et d'avoir toutes les tailles. Intérêt de l'adaptation à un contexte pédoclimatique. Pour faire court, pourquoi moi mes plans sont adaptés à la Bretagne okay donc vous avez intérêt de développer des gammes qui sont adaptées à votre climat. Et donc ça fera partie des choses que je vais vous parler un peu plus en détail. Savoir ce qu'on peut faire en avance pour bien préparer la plantation de ces arbres. Alors bien sûr, ça sera limité à une vidéo. Moi je le fais dans le contexte aussi des formations que je fais ici. Allez on en vient un petit peu à des sujets un peu plus pépiniéristes, mais qui ont toujours aussi un intérêt pour les jardiniers, les planteurs et les planteuses d'arbres que vous êtes. Puisque vous allez voir que même à l'échelle d'un pépiniériste, c'est des choses que vous pouvez aussi reproduire chez vous, parce que vous pouvez très bien avoir votre micro pépinière à la maison. Et d'ailleurs, je vous encourage à le faire. Moi, je voudrais vous parler de mon sol vivant. Continuez de parler de mon sol vivant, parce que c'est un... C'est un ensemble, c'est euh, une éthique d'approche de, de, de, de culture et de vie du sol que je veux absolument développer, enrichir, améliorer tout le temps. Et aussi parce qu'il y a un vrai intérêt agronomique, un vrai intérêt de production, un vrai intérêt économique de miser là-dessus. En tout cas, j'aimerais vous expliquer tous les intérêts du sol vivant et vous donner les quelques inconvénients qu'il peut y avoir aussi derrière, évidemment. En tout cas, sans que ce soit forcément des inconvénients, ça dépendra après du, du point de vue de chacun, mais en tout cas, euh, ce que ça demande en échange. Okay? Donc moi, je veux vous en parler notamment parce que euh, c'est notamment un moyen, un bon moyen, une, un bon biais en tout cas, de faire beaucoup de travail manuel, de ne plus avoir besoin de tracteurs, de, de, tracteur, de motoculteurs, de choses comme ça. J'aimerais vous parler un petit peu plus en détail de ma jauge. Alors, il y a des discussions un petit peu en ce moment sur les forums notamment, sur le Discord des pépiniéristes, euh, sur la bonne jauge. Donc moi j'aimerais expliquer comment est conçue la mienne, comment est conçue la mienne par l'exemple des collègues qui l'ont faite avant, qui en ont encore plus d'expérience que moi. Mais voilà, moi j'entame ma quatrième saison avec ma jauge, j'en suis très content. Et je voudrais vous expliquer un petit peu de A à Z, comment elle est conçue et surtout comment on l'utilise. Voilà. Je voudrais vous faire un retour sur mes productions au conteneur justement de 2022, donc pour vous dire justement ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. Voir ce qui a foiré ma main. Je vous en avais parlé à un moment donné, ça ne vous intéressait pas plus que ça, je relance quand même le sujet. Le DC, le Everyday Caring, le, euh, le, les choses que le pépiniériste doit avoir toujours sur lui à cette période de prise de commande notamment, mais on pourrait très bien le, le développer sur euh, différentes périodes. Je vous ai montré un petit peu sur la vidéo sur euh, l'affûtage, je vous ai un petit peu montré mes greffoirs, d'ailleurs j'en vends maintenant. Euh, je vous propose des greffoirs à base d'opinels modifiés. Ces opinels modifiés sont euh, ni plus ni moins que bah, des greffoirs que le collègue Cyril euh, fabrique depuis des années en fait et nous a, nous a appris, moi, moi, moi y compris quand j'étais son stagiaire, à fabriquer. Et euh, donc lui, il le fabriquait avec de la ponceuse à bande, notamment. Euh, J'ai fait un petit peu évoluer, moi, la fabrication de ce, cet outil-là, euh, par rapport à ce que moi, je connais de, de l'affûtage des outils. Et donc, euh, donc, je vous propose, je l'ai mis sur mon site de vente en ligne, je vous remettrai le lien, des greffoirs en carbone ou en inox, donc à base d'opinel, de taille 7 ou 8, et gaucher ou droitier. Vous aurez droit en bonus, si ça vous tente, une gravure laser dessus en plus. Voilà, et donc euh, à un prix abordable en fait. Et donc, ce n'est pas anodin puisque un greffoir, donc euh, je voudrais vous montrer comment le fabriquer, comment je le fabrique en détail, de A à Z, et euh, ce n'est pas anodin parce que ces greffoirs là que Cyril utilise depuis très longtemps euh, sont parfaitement adaptés à du travail professionnel, mais évidemment très accessible à n'importe quel particulier. Vous savez, avant, dans les campagnes, tout le monde avait un couteau avec lequel il greffait des, des arbres, et donc dès qu'on tombait sur un porte-greffe potentiel, on venait greffer une variété. Les anciens paysans faisaient tous ça, et c'est pour ça qu'il y avait des arbres fruitiers un peu partout greffés. Je voudrais revenir un petit peu sur l'étiquetage de mes plants, euh, puisque ça va être bientôt que je vais, enfin j'ai commencé, mais je vais continuer, je vais vous montrer un petit peu euh, les difficultés, et puis un petit peu les façons que j'ai de faire. Euh, sachant que euh, je le ferai sans parole euh, des images parleront plus je pense je voudrais vous parler également euh, avant que la, la période d'arrachage arrive de tout ce qu'on peut faire en amont et ça c'est un petit peu euh, des choses, des réflexions que j'ai depuis que, voilà, avant j'étais dans l'industrie et dans l'industrie on a des combines pour être efficace parce que la période d'arrachage c'est comme Enfin c'est une période où on doit être prêt à arracher au moment où il faut arracher pour aller très vite et puis pour pouvoir après préparer les commandes derrière. Donc le laps de temps il est très court et donc on va voir qu'en fait juste en réfléchissant deux minutes on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avant quand c'est pas encore prêt à arracher pour gagner du temps au moment de l'arrachage. Voilà. Donc ça je vais en parler avec vous, en tout cas je vous propose d'en parler avec vous. J'ai fini la liste de mon téléphone. Il me reste encore une toute petite liste. Je voudrais, et ça c'est également un moyen d'avoir de, des arguments pour vos clients, et donc si vous êtes des planteurs, uniquement euh, des réflexions pour gérer ce que vous allez planter, enfin en tout cas designer ou concevoir ce que vous allez planter, je voudrais vous parler un peu des bonnes stratégies de plantation, de verger, de haies fruitières, de choses comme ça de jardin-forêt, voilà. Quelles sont les bonnes stratégies pour ne pas euh, voilà, aller dans n'importe quelle direction sans savoir vraiment où on va. Ça reviendra sur l'intérêt de commencer à apprendre les variétés qui marchent bien chez soi et en le développant. Je voudrais vous parler de la pitchoun, mais en détail cette fois-ci, c'est-à-dire pas juste vous montrer ce qu'elle fait, mais également vous montrer son entretien, peut-être son utilisation. Euh, voilà, sa remise en état s'il y a besoin Je voudrais vous reparler d'elle Voilà, je vous rappelle d'ailleurs que je suis partenaire de la Fabriculture maintenant Si c'est un outil qui vous intéresse ou si n'importe quel outil de la Fabriculture vous intéresse N'oubliez pas que vous pouvez me demander un code de... pour avoir une réduction de 5% Donc 5% sur 200 balles c'est toujours 10 euros Et surtout moi derrière ça m'aide donc vous pouvez bien sûr m'aider via le Tipeee, mais vous pouvez aussi m'aider en achetant un outil de la fabriculture. Si on reste dans, dans l'outillage, est-ce que ça peut vous intéresser que je vous parle de mon sécateur électrique Quel est l'intérêt d'avoir un sécateur électrique par rapport à un sécateur manuel Parce que, évidemment, l'investissement n'est pas du tout le même. Et donc, je pourrais revenir en détail. J'en ai déjà parlé, bien sûr, mais je pourrais revenir un peu plus en détail sur son utilisation, sur son autonomie, sur son ergonomie, sur, voilà, tous les avantages et les inconvénients que ça peut m'apporter. Une avant-dernière chose qui n'est pas très importante, mais peut-être que ça peut vous plaire, en tout cas moi je me le suis mis en tête de le faire, est-ce qu'un nouveau générique peut vous intéresser Est-ce que ça vous plairait de voir un nouveau générique Et enfin, une vraie question, est-ce que ça vous intéresse que je fasse des lives durant lesquels je pourrais répondre à toutes vos questions, en tout cas essayer d'y répondre, notamment parce que bah, les vidéos ne peuvent pas répondre à tout et les réponses quelquefois sont dans des vidéos qui ne sont pas encore faites, donc ça peut prendre du temps, et surtout parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir venir à ma rencontre chez moi, ce qui est euh, techniquement compliqué pour moi, c'est pas que je ne veux pas vous recevoir, c'est pas que j'ai des choses à cacher, vous le savez. D'ailleurs, je vous montre tellement de choses en vidéo qu'en fait, vous, vous, vous, vous voyez tout, en fait. Euh, non, c'est parce que, ben bah, voilà, je n'ai pas assez de temps à vous accorder en présentiel, donc euh, c'est pour ça aussi que je fais les vidéos. Et donc, durant ces lives, vous pouvez aussi en profiter pour poser les questions que vous auriez posées en venant. Donc, si les lives vous intéressent, Dites-moi surtout sur quel créneau horaire et quelle journée vous seriez le plus à même de les écouter et d'y participer. Bon, ben ça fait déjà, je pense, bien, bien, bien assez de sujets à aborder. Et donc la question maintenant que je vous demande de répondre dans les commentaires, c'est de me dire, que ce soit cela ou d'autres, hein, les sujets qui vous intéressent particulièrement. Voilà, je l'ai déjà fait en début de saison. J'ai répondu à la plupart de vos demandes, d'ailleurs en ce qui concerne les sujets qui avaient été demandés. Euh, si j'en ai oublié, bah, désolé, c'est que, que bah, soit je n'y pense plus, soit que je n'ai pas eu le temps de le faire encore, donc je les ai peut-être relistés là, euh, je vais aussi moi-même revenir sur cette première vidéo pour essayer de relister les choses que je n'ai pas encore faites. Et puis dans tous les cas, ça sera également l'occasion de faire une saison 2. À partir du mois de janvier, si elle existe, il y aura une saison 2. Donc, eh bien, on abordera les choses qui n'avaient pas été abordées à la première saison. Voilà, cette vidéo est déjà bien assez longue. Encore un grand, grand, grand merci pour tous vos commentaires. Je... Vous êtes aussi un certain nombre à venir directement à ma rencontre sur les foires. Euh... Et c'est vraiment très sympa. C'est vraiment très, très sympa. De... Ça fait plaisir de... de se dire, ah tiens... Quelqu'un qui vient me voir euh, et puis qui en plus dit qu'il me suit sur la chaîne YouTube et qu'il est content de, de pouvoir la suivre. Donc, bah, merci à toi, puisque tu me regardes sûrement aujourd'hui. Et donc, euh, merci donc au tipeur, au premier tipeur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je retourne euh, aux petits travaux de ma cabane. Maintenant qu'il pleut, Voilà, on est content, il y a de l'eau. Donc, on va, je ne vais pas à la pépinière quand il pleut. Donc, je fais autre chose. Ok, à la prochaine.